Bon, moi je suis euh, Aminata Traoré, essayiste, euh, euh, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme, au Mali. Euh, mon organisation c'est le Forum pour un autre Mali, et, qui a vu le jour euh, et, à la suite euh, de, du Forum, forum social africain à Bamako. Et, je dirige le centre Amadou Mpateba, qui est un peu le centre névralgique et des rencontres, des études et de différentes initiatives de proximité que je mène au Mali. J'ai publié un certain nombre d'essais sur le Mali et l'Afrique dans la mondialisation. Et en ce moment, je, je travaille, bien entendu, sur et, ce qui est arrivé à mon pays, c'est-à-dire euh, la guerre qui lui est aujourd'hui imposée comme stratégie de sortie de crise. Et, alors que, et, comme on dit, le verre est dans le fruit, euh, les fléaux que la communauté internationale prétend combattre son contenu dans le modèle de développement qui nous est imposé depuis plus de trois décennies. Donc euh, au fil du temps, et comme la communauté internationale avait besoin de pays à Libye, elle a décrété que nous sommes le meilleur élève euh, en matière de démocratie comme euh, de, de réforme économique. Et alors qu'on est un pays sahélien, enclavé, avec très peu de choses à, à exporter. Donc et le Mali s'est lui-même complu dans ce rôle. Et on était, nos dirigeants n'étaient pas peu fiers de, de passer d'un pays à l'autre. Et on est peut-être l'un des pays qui, entre 1992 et 2002, a engrangé le maximum d'aide extérieure tout simplement parce qu'on voulait récompenser et la, la démocratie. C'était la prime à la démocratie. Vingt euh, ans plus tard, euh, le mécontentement grossit. Mais l'information, il y a un verrouillage total de l'information. On préférait toujours et garder l'illusion que tout va bien dans ce pays. où nous en, On n'en pouvait plus à l'intérieur. L'État et Qui a été, euh, disons, dé et démantelé, le désengagement de l'État, qui l'a discrédité, parce qu'il n'est nulle part, et surtout pas au Nord. Et notre pays étant, et par sa superficie, euh, difficilement gérable. Le Grand Nord, où les moyens de l'État ne permettaient même plus d'être présents, et les fonctionnaires n'avaient pas envie euh, d'y rester. Et ceux qui y sont vivent difficilement. Et les frontières, bien entendu, n'étaient plus protégées du tout. Et l'armée n'était que l'ombre d'elle-même. Donc, État dépendant est corrompu. et corrompu. Une armée totalement délabrée corrompue au sommet. Et au nord, et des populations mécontentes et pour toutes sortes de raisons qui émigraient vers la Libye. Lorsque la même communauté internationale, donneuse de leçons de démocratie et de politique économique, a cru devoir profiter du printemps arabe pour faire tomber Kadhafi et a agi ainsi, et les conséquences que l'on appréhendait, c'est-à-dire la, la dissémination d'une somme phénoménal d'armes dans le Sahel, cette conséquence qu'on appréhendait, sans oublier qu'au plan économique, un semblant d'équilibre était maintenu grâce quand même aux capitaux libyens dans la plupart des pays, dont le mien. Donc euh, et la chute de Kadhafi, euh, qui, comptait, qui était soutenue par euh, des combattants Touareg de différentes origines, dont des maliens, à poussé euh, ces derniers à regagner leur pays mais cette fois ci avec euh, l'ambition de conquérir les deux tiers du territoire qu'ils appellent la Zawad. et nous nous sommes trouvés confrontés donc et, euh, des chocs et ce choc externe d'un genre nouveau et puisque il s'agit de gens armés euh, qui ont trouvé localement, et qui, qui, dans, dans, dans, dans le calcul de, de la France de Nicolas Sarkozy, qui a joué avec le feu, et le mouvement de libération, et de la, le mouvement national de libération de la Zawad et devait lutter contre les islamistes et qui étaient au, dans le Grand Nord et libérer les otages, les prises d'otages étant devenues euh, le commerce de fonds et d'une de, partie euh, des, des, des gens du Nord, en fait des, des rebelles. Et toute cette région, il n'y a pas que les prises d'otages. C'est-à-dire que la destruction du tissu économique euh, a créé euh, une sorte de vide au Nord et qui a été comblé par euh, et le narcotrafic et le les trafics euh, de, de, de migrants euh, les trafics d'armes, de voitures d'occasion, bon tout s'y passait, et, et surtout les otages.